Les cieux proclament la gloire du ressuscité.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 Il ne sème ni de moissonneur, et notre Seigneur est le ton nom soit vraiment exalté encore en cette journée, béni Père. Combien nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans un lieu comme celui-ci, Père, où nous nous sentons vraiment dans ta présence, merveilleusement béni Père et glorieuse. Sois exalté encore pour tout ce que toi tu es pour nous, Père, pour ce que tu fais, mon béni, mon Père Saint Dieu. Combien nous cesserons de pouvoir te dire, tu es merveilleux, tu es magnifique. Tu es glorieux, tu es précieux Ah, Que ton nom soit vraiment élevé mon Soba. Seigneur, tu fais vraiment des choses Extraordinaires parmi nos pères et Nous te remercions pour tous les témoignages Que nous entendons, mon bien-aimé Père Saint Parce que nous pouvons l'entendre de nos yeux Le voir aussi, mon bien-aimé Père, oh Dieu réaliser la grâce que nous avons de pouvoir Marcher avec ces dieux vivants Mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu Merci vraiment pour tous ces chants et les cantiques Qui ont été chantés encore aujourd'hui Avec autant des ailes, mon bien-aimé Seigneur Nous voulons encore davantage, mon bien-aimé Pâtes-Bissons que nos cœurs puissent être embrasés d'amour pour toi, mon béni, Seigneur, pour te célébrer, te chanter, et chaque jour comme cet enfant l'a chanté, que ma vie soit une fleur. C'est vrai, Père. Nous voulons que tu sois glorifié, en encore davantage, mon roi. Mes sœurs ont chanté, mes frères ont glorifié ton nom. Seigneur, tu es vraiment merveilleusement au oh, glorieux, Père, pour ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu. Pour le don que tu avais encore parmi nous, encore, mon béni, pas Père tu sens pour chaque chose que tu fais, mon sauveur, nous te disons merci, Père. Nous chantons de tout notre cœur pour la gloire de ton Saint-Nom, mon roi parce que tu es réellement le Dieu digne de gloire et de louange, Bénéme Père Tu so es, au tu, tu mérites d'être loué, Bénéme Père, c'est Dieu. Et tout notre cœur, nous voulons te rendre gloire pour cela, Père. Ben. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, Père. Ben. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon roi, et que nous marchons que ta face, Bénéme Père Tubissant, au Dieu. continuons à nous éclairer, mon sauveur ben Merci pour chaque frère et chaque soeur qui se trouve en ces lieux que tu as amené à cet endroit, Bénéme Père Tubissant, ceux qui sont aussi, Bénéme Père, pour dans les chants, les différents endroits, Bénéme Père, se rassemblés encore à ces jours, Père. Juste à parole à ta main, Père saint Dieu, qui soit aussi béni et, et fortifié aussi, mon béni, Père Dieu. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et soeurs, partout. Oui, C'est toi encore aujourd'hui, bénémoine Père Saint-Dieu, qui soit aussi béni, Père. Louange et honneur à toi encore pour le psaume que nous avons aussi entendu, mon bénémoine, Père du Puissant, et lui aussi, bénémoine, Père Dieu. Nous sommes heureux de voir et les mains, voir ta main puissante qui agissant encore, parmi, parmi nous encore en ce temps, mon béni, Père Saint. Sois béni pour chaque chose que tu fais, Seigneur, car nous avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous lui disons vraiment merci du fin fond de notre cœur. Si nous devrions compter le bienfait de notre Dieu, ils sont nombreux. Et c'est aussi grand ce que le Seigneur, notre Dieu, fait pour chacun de nous en ces temps. Et nous lui sommes reconnaissants pour sa bonté, surtout aussi pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, la grâce de pouvoir avoir. Nous disons merci pour toutes ces merveilles et aussi ses compassions à notre endroit. C'est un Dieu miséricordieux. Là, la colère est riche aussi en bonté. Nous le remercions vraiment pour tout ce qu'il fait pour son peuple les témoignages que nous pouvons entendre et aussi voir aussi effectivement comment notre Dieu agit effectivement parmi son peuple. Avec lui, notre Seigneur, nous ferons vraiment des exploits. Et, et nous savons amen. Et nous savons aussi qu'avec lui, il ne nous manquera jamais de rien. Il a fait la promesse et il tient ses promesses, comme l'Écriture le dit, l'Éternel est mon berger. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous avoir, ou tout ce qui est venu de loin comme de près. Et je pense qu'il y en a de ceux qui ont traversé la France jusqu'ici. Notre sœur Lily, je pense, elle est venue pour avec sa famille. Je ne sais pas où elle est venue en train ou en voiture avec notre frère. Est-ce que Frère Philippe est ici? Ah, Martha aussi. Que Dieu soit béni, soyez les bienvenus et nous sommes heureux de pouvoir réellement vous avoir parmi nous ce matin. Nous sommes aussi heureux de voir notre précieux frère Laura et que Dieu te bénisse. Et notre précieux frère aussi, le fils et notre sœur qui est là aussi, que Dieu vous bénisse richement. Ils sont vraiment précieux, notre bien-aimé ici, et parce qu'ils nous ont amené aussi un frère. C'est le frère Nicolas Fine qui est là, qui lève la main. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux, vous savez, le Seigneur fait des choses d'une manière particulière. Il attire les uns comme les autres, effectivement. Il a sa manière à lui de pouvoir réellement aussi ouvrir, effectivement, les portes. Vous savez, je sais pas, c'était pendant que j'étais assis là et que j'entendais notre sœur qui, qui chantait, effectivement, ici, notre sœur Anna. Et son papa, notre frère, est tellement si heureux. Qu'il l'a dit, Saluer de tout mon cœur, mes frères et sœurs, et je me suis senti chez moi, je suis senti bien, ah, ah oui, c'est merveilleux, et, et nous remercions le Seigneur pour cela, et, et, et, et nous sommes heureux, et, et j'ai pensé, et que, quand j'ai entendu aussi notre euh, sœur euh, chanter, euh, et euh, euh, Dorine qui chantait, et puis je suis rentré au moment où Noémie chantait, Cet enfant est particulier. c'est vraiment merveilleux de voir, la manière dont Dieu a agi, et les dons que les Seigneurs répondent parmi nous, effectivement, et, et tous ces cantiques qui ont été chantés avec. eux. Je crois qu'il y a eu quelqu'un parce que j'étais encore là-bas parce que j'ai demandé à mon frère Emmanuel pour. Et des de frères ici qui travaillent là-bas, dans mon bureau, pendant qu'ils m'attendent, évidemment, ils ne sont pas ici, ils voudraient aussi voir aussi ce qu'il en est. Mais déjà, là-bas, je pense qu'il y avait une fenêtre qui était ouverte, effectivement. Je ne ah, sais pas très bien ce que je monté. J'ai entendu, il y avait une, une sœur qui a chanté ici. C'était ma veilleuse qui dit, mais c'était pour un an, de... un an de baptême. Ah. <rire> Quand j'ai entendu, et puis la manière dont ça a été chanté, je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'était tellement merveilleux de voir comment notre Dieu est en train d'agir et, et surtout de, de témoigner qu'il est vraiment en action. Et s'il fait cela, c'est parce qu'il y a un but, un but bien que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir poursuivre. C'est pour ça que... Nous devons être conscients effectivement de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne perdons pas de temps pour des choses inutiles. Il est absolument important que nous puissions réellement nous accrocher à ce que nous puissions réaliser pour nous-mêmes, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur fait. Parce que c'est là que nous réalisons si nous sommes dedans. Où nous sommes dehors. Parce que euh, si le Seigneur fait quelque chose et que moi je me trouve à l'extérieur, je ne pourrais pas arriver à pouvoir participer au bienfait, à la bénédiction que le Seigneur effectivement aussi pourvoie dans le chemin de l'obéissance. Et quand nous sommes effectivement dans ce chemin de l'obéissance, effectivement, que alors sous sa conduite en réalité, et nous savons que ce chemin-là, il est étroit et resserré, mais effectivement, il nous amène effectivement au bonheur. Parce que là-dedans, nous ne manquerons jamais de rien. Donc nous devons être effectivement conscients qu'avec les choses de Dieu, on ne, on ne joue pas. Avec les choses de Dieu, nous les prenons donc au sérieux. Parce que les seigneurs ne jouent pas. Si nous jouons sur nous-mêmes qui allons perdre effectivement, mais nous devons prendre avec considération, avec respect et avec dévouement chaque chose. C'est une grâce déjà quand on peut arriver à pouvoir voir combien le Seigneur peut utiliser une sœur, un frère effectivement, au travers des témoignages, son chant, ceci qui nous enveloppe tous effectivement, qui nous amène à cela, c'est un privilège de pouvoir réellement voir que les dieux très hauts peuvent se saisir d'un frère ou d'une sœur pour arriver à pouvoir réellement aussi agir. Et quand on est en fait un vase comme cela, alors glorifions Dieu de tout notre cœur. Quelle est la chose qui soit importante pour nous dans notre vie aujourd'hui en tant que chrétien c'est ce que nous avons eu à pouvoir aussi lire, je pense que c'était enfin, jeudi, ou je pense c'était jeudi, quelque chose comme ça. Ce qui est très important, c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire et exprimer avec autant d'énergie. Il dit, mais, il dit, mais il dit, je souffre, je souffre en fait les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et ce que vous et moi nous cherchons sur la terre, je ne sais pas si vous avez d'autres objectifs, effectivement, c'est quoi, en fait? Ce est notre objectif principal dans ce bas monde où nous sommes? Quand nous étions sans Christ, sans espérance, sans foi, sans Dieu, nous avons beaucoup de projets. Nous voulons être des grands docteurs, des grands médecins, des grands ceci, avoir beaucoup de, beaucoup marchands, beaucoup de maisons. Donc, avec beaucoup, donc, donc, on voyait le monde sous cet aspect-là. Mais maintenant, la question est celle-ci. Comment voyez-vous le monde aujourd'hui? Ça dépend évidemment de quelle manière vous le voyez. Parce que si vous le voyez différemment d'avant, c'est que quelque chose s'est passé. Parce que la chose qui s'est passée en toi a permis qu effectivement que maintenant que ton objectif change, et tu ne vois plus les choses, même les lendemains de la même manière qu'auparavant, parce qu'auparavant dans le monde il faut que je me batte, je dois avoir beaucoup d'argent, parce que demain je ne sais pas si peut y avoir la guerre, si je peux arriver. À... Et, et, et, nous avons entendu un petit chant. Regardez les oiseaux du ciel. Bon, vous comprenez ça. il ne s'aiment ni ne mais notre Seigneur le nourrit. Et vous pas beaucoup. Alors, pour que toi, tu arrives à ce stade-là, il faut que quelque chose se passe. Parce que, <rire> on arrive à pouvoir dire que hmm, c'est comme ça qu'il nous a appris. Celui que nous connaissons, pour qui nous avons pris la décision de changer. Que Dieu te bénisse. Il dit, il dit ceci, il dit, il dit, il dit, mais, cherchez premièrement. Euh, les moyens de pouvoir trouver beaucoup d'argent, de pouvoir arriver à pouvoir trouver des jobs dans l'ombre. Hein? Non, hein. qu'est-ce qu'il dit Cherchez premièrement le royaume et quoi encore Il a dit, et puis ce sera comme ça simplement. Qu'est-ce qu'il a dit encore Pardon, et toutes ces choses vous seront données par Décis. les maisons par Décis. les voitures par Décis. les vêtements par, Décis. La, Décis. Nourriture Décis. par Décis. la nourriture par. Alléluia. Dieu n'oublie rien. Amen. Ne perdons pas notre temps pour décider des choses inutiles. On doit d'abord focaliser la chose importante. Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est que c'est. Quand nous pouvons observer les choses. Je donne juste un exemple pour vous comprendre, effectivement. Vous sortez.. Si vous vous trouvez là devant effectivement votre voisin ou bien dans les pas un monsieur qui a acheté beaucoup de fruits. Il a acheté beaucoup de fruits, il est là, il redit, moi tout ça m'appartient. Et puis, il te regarde et il dit, tu ne seras même pas acheté parce que j'ai tout pris, parce que j'en ai besoin, et puis j'ai beaucoup d'argent. Il a acheté tout ce fruit-là. Il n'est pas est un exemple, je vous donne. Hein. Il est parti avec ses fruits. Il est content parce que chez lui à la maison, il a les fruits, il peut les manger, il n'y a pas de problème. Et toi, il te regarde et dit, tu n'as pas de fruits, euh, tu ne vas pas en tenir aussi longtemps. Mais toi, en fait, tu le regardes, le monsieur. Dit, pendant qu'il dit, je prends, je prends, je prends, je prends, il te voit tout à fait indifférent. Il dit, mais ce monsieur, il n'est pas intelligent. Il aurait pu se dire, donne-moi aussi une partie, effectivement, pour se battre. donnez, donnez, donnez, comme on se battait pour les papiers hygiéniques. Oui, pendant le confinement, vous savez cela, non Jusqu'à quel point l'être humain peut descendre au plus bas Et puis on se dit, dehors, on dit citoyen, respectueux, mais dans les magasins, ils se battent. Bon, bref, vous connaissez cela. Enfin bon, on voit que le monsieur ou la personne ne bouge pas. Il dit, mais, il dit Moi, j'ai le fouilles, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Et les personnes, vous êtes là tranquilles, effectivement. Puis on dit Mais pourquoi Les fouilles, il va tout prendre. Et, et vous n'aurez absolument rien. Et vous, vous restez seulement calme et serein. Vous va se poser la question Mais pourquoi vous calme et serein Pour quelles raisons, effectivement Parce qu'il ne va plus y avoir des fous, effectivement. Eh bien, vous avez pensé à une chose. Que le monsieur ne sait pas. C'est quoi que vous avez pensé. Le monsieur a pris les fruits. Même le si en a pris 100 ou 200, il va manger ces fruits. Ces fruits vont c'est terminé. Mais ce qu'il ne sait pas, toi tu as l'arbre. Est-ce que vous saisissez Est-ce que vous comprenez Donc si moi j'ai l'arbre, lui ça va c'est terminé. Mais moi j'aurai toujours des fruits. C'est pour que vous compreniez les choses qui sont essentielles, très importantes dans nos actions, parce que parfois, pas parfois mais le diable nous aveugle effectivement. Il nous disent, ça, c'est la chose qui. En fait, il faut d'abord savoir effectivement dire, mais en fait, la, la source de la chose, c'est quoi en fait Et puis bon, c'est que je prends la, la finalité, c'est quoi en fait en réalité alors quand on comprend cela, effectivement, nous comprenons pourquoi le Seigneur nous dit que la paix, la paix soit avec vous. Et puis il dit, mais qui par ses inquiétudes peut-il ajouter une coudée à la durée donc de sa propre vie Qui nous accorde la grâce de pouvoir, réellement voir son amour aussi grandiose à notre endroit. Oh mon frère et ma soeur, Dieu nous aime. Comme notre Sister Dorine a chanté ici l'amour de Dieu. Sœur Dorine a une voix extraordinaire. Vous êtes assis là, vous sentez que ça change tout. Cette voix, elle monte, elle tremble un peu. Et puis, je dis, mais même si moi j'ai Et elle descend encore. Oh. Et Dieu, je dis, Seigneur, tu fais des dons. Et c'est pour ça que quand nous sommes là, je dis, je dis, je regarde, je dis, Seigneur, si ton peuple pouvait voir la grâce que nous avons, d'avoir une diversité de dons comme ça, comment peux-tu rester de marbre ce moment-là? Je dis, il y a un souci quelque part, on ne peut pas rester de marbre en voyant ce que le Seigneur fait au milieu de nous, mais je ne peux que lui dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, si je suis à l'extérieur. Fais-moi rentrer. Afin que je ne sois pas ici simplement pour observer ceux qui vont partir. Je ne suis pas venu pour être une compagnie de quelqu'un. Parce que vous pouvez être assis là-bas, vous avez accompagné seulement quelqu'un qui va partir. Vous êtes là, votre mari est comme ça, bouillante. Il dit, ouais, je le connais, à la maison, il me donne des trucs, il n'y a pas de problème. Ouais, est-ce que... Mais frère... Ça peut arriver. Je n'ai pas dit que le frère doit faire ça. Hein? J'ai dit comme ça, c'est un exemple. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est arrivé qu'il est déçu de la grâce. Parce que je n'ai pas dit qu'il faut faire et puis on ne doit pas faire. J'ai dit ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez Ne dites pas que demain on m'a dit ça peut Non, ça ne doit pas arriver. Mais ça peut arriver. Si ça arrive, et puis il se rend compte qu'il était un peu enivré, en il demande pardon. Eh ben, ne, ne le voit pas quand il est ici, comme il est toujours sous, sa, sous cette ivresse-là. Donc, il s'est arrangé, il a demandé pardon. Et là, il s'est mais oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. Alors, c'est pour ça que lui, il est sous l'esprit, il dit, oui, il faisait et ceci, c'est cela, mais en fait, tu l'accompagnes. Lui, il est tenté, c'est pas mal pour aller au ciel, toi, tu es seulement un accompagnant. Tu rentres à la maison, il en est passé, le pauvre, il a déjà confessé, son cœur a été purifié, sanctifié. Toi, tu retournes avec un fardeau, lui, il est léger. Et puis, tu le vois, il dit, mais qu'est-ce qui se passe Hey, tu ne te souviens plus. J'ai dit, mais de quoi ce souvenir encore Nous étions tellement bénis. Oui, bénis, hein, mais tu ne te souviens pas. J'ai dit, mais de quoi Mais il tient demandé pardon pour tout. Est-ce que vous comprenez Donc, ne, pour, ne soyons pas des accompagnateurs. Soyons des participants. Comme l'apôtre Pierre, que Dieu te bénisse. Il a dit, non, non, participants à la nature. Par accompagnant, participant, donc prenant part à la chose. Je viens ici pour cela. Toi aussi, tu viens ici pour cela. Je ne viens pas pour ce que mon frère m'avait fait, pour ce que mon mari m'avait fait, pour ce que ma femme m'avait fait. Non, non, non, non, non, non. Hein Vous avez oublié une chose. Nous allons lire tout de suite dans les scènes d'Église. Vous avez oublié une chose, effectivement, que nous avons entendue, je pense, entre jeudi, mardi ou dimanche, c'est très bien, où il nous a montré en nous disant que deux. C'est c'est ou c'est Tu ne vas quand même pas rater l'enlèvement à cause de ton mari. Tu ne vas pas rater l'enlèvement à cause de ta femme. Ah, non. Nous avons toujours dit, si chantant des gens, si tu viens, mais si tu ne viens pas. Alors, chacun doit savoir qu'il s'agit de mon salut, de mon âme. Moi, je pars. Si ma femme reste, je l'ai beaucoup aimé. Et c Mais sur ce point-là, c'est sauf qui peut. Bon. C'est une façon de parler. Et si mon mari veut rester, je l'ai beaucoup aimé. Mais sur ce point-là, c'est sauf qui peut. <rire> Moi, je ne cherche pas à pouvoir passer mon éternité sur la terre. Enfin, façon de parler. Vous comprenez Moi, je veux aller là-bas. Est-ce que vous comprenez donc, nous devons savoir c'est à quoi, pourquoi et le Seigneur, notre Dieu, nous a réellement. Le Seigneur nous aime beaucoup et oui. il a déployé les choses. Vous savez, quand on, on regarde dis, le plan, le programme de Dieu, le déroulement, vous pleurez, de, vous, de votre idée, mais Seigneur, nous l'avons entendu, qu'est-ce que c'est que vraiment que l'homme C'est un être changeant, il est un être immonde, je le suis, vous comprenez Un être qui changeant, il est toujours comme ça, mais Seigneur, tu t'intéresses tant. En tout cas c'est Dieu que son nom soit béni Qu'il mette en nous ce qu'il est Parce que c'est à cause de ça que les anges ont dit Mais c'est pas possible On voit qu'il a formé de la gilatine ces messieurs ces deux. Il dit, Mais comment il peut prendre un plaisir envers cette personne C'est comme ça que la tête effectivement des anges ont dit C'est pas possible Mais Dieu quand il aime Il aime et il sait pourquoi aussi il aime aussi. Et ce qu'il fait aussi, effectivement, il a dit, je te loue, Seigneur, du ciel de la terre, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as donc révélées aux enfants. C'est écrit comme cela. C'est-à-dire qu'il sait effectivement quand il parle des enfants, il sait très bien qui nous sommes. Donc il sait très bien à qui aussi il se révèle. Donc il ne pourra pas te laisser. Donc tu ne perds pas ton temps lorsque tu donnes du temps au Seigneur pour écouter donc sa parole. Nous le pour prendre dans les saintes Écritures. Nous l'irons effectivement dans le livre donc du oser je pense que c'est cela, et puis nous retournerons dans ce livres de Joël. Oui, c'est cela, oui. Osez donc au chapitre 6, il nous dit cela. Osée au chapitre 6, et il le ne fait pas de ce qu'il est réellement notre Dieu. Verset 1, il nous dit Venez donc, retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira. C'est merveilleux hein de savoir que il est vraiment plein de bonté. Même s'il frappe que je reviens, il va agir parce qu'il est notre Dieu. Il a frappé mais il bandera nos plaies. Et il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie de la première et de l'arrière-saison qui arrose certainement la terre. Amen. Amen. Tendre Père et précieux tu es vraiment Dieu. Ta sagesse n'a point de limite, mon béni, de mes dieu Ton intelligence n'a point d'égal, mon roi. Tu es vraiment notre Dieu. Merci pour ce que tu fais. Qui peut arriver à pouvoir te conseiller ou, ou même te donner, perturbissant, la façon de pouvoir faire les choses Qui peut se donner cette autorité de lui-même perturbissant Et quelle capacité peut avoir une telle personne pour pouvoir te parler Parce que, avant même que la pensée ne soit sur ma langue. Cette parole, Père, tu la connais entièrement. Seigneur, tu connais l'homme, tu connais qui il est, tu connais d'où il vient. Avant même que l'homme ne puisse exister. Avant même qu'il puisse avoir des pensées. Tu connaissais toutes ces choses-là, mon sauveur. Qui peut être ton conseiller, mon roi Nous équilions simplement devant toi comme nous l'avons entendu. Qu'est-ce que c'est que l'homme, mon roi que tu te souviennes de lui. Seigneur, Tu es vraiment extraordinaire. Tu es vraiment exceptionnel. Tu es vraiment glorieux, mon peuple de Bethabiasan. Nous nous inclinons devant toi pour te dire, vraiment, Tu es Dieu. C'est avec raison que Tu as dit qu'avant toi, il n'a point été formé de Dieu. Que Tu sois aimé, père, de tous nos cœurs, mon roi. Que Tu sois béni. Et aussi après toi, il ne pourra jamais y avoir de Dieu. Et cela, Bethabiasan, c'est 100% la vérité. Tu es tellement bon, mon roi. Quand quelqu'un t'a goûté, mon peuple de Bethabiasan, il ne peut pas vouloir quelque chose de mon pas puissant, parce que tu es le plus bon, tu es le plus merveilleux de bon pour Dieu, Seigneur il n'y a de bonté que toi, Alléluia gloire te soit rendue mon roi sois donc exalté sois donc béni, toi qui as créé les cieux et la terre toi qui as créé l'homme mon roi toi qui l'as façonné mon roi toi qui as manifesté ta puissance que tu es le Dieu, petit puissant Dieu qui dit, la chose arrive quand toi tu ordonnes elle doit exister Seigneur Alléluia! Tu as créé le monde, pas ta puissance, tu es le Dieu, Dieu, Dieu Tout-Puissant, mon roi. Nous te remercions pour ton autorité, Seigneur. Voir par le contrôle de toutes choses, mon roi. Nous te sommes soumis, nous, ton peuple, mon roi. Nous nous unions devant toi. Nos cœurs se répandent devant toi. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Que tu sois glorifié, oh Dieu, pour ce que tu fais pour nous encore en ce jour. Viens nous parler, mon Père, béni, père saint Nous ne sommes pas dignes, moi surtout, béni père saint Dieu. Mais j'implore vraiment ta grâce, mon roi. Nous avons besoin de pouvoir également être éclairés, être enseignés par toi ainsi la vérité, mon béni père saint Dieu. Prends le contrôle, mon béni, mon père saint Dieu. Et parle-nous encore, béni père -Dieu, et montre-nous encore la manière de agir dans notre poutre, gloire à ta béni père saint Dieu. Pardonne-moi, mon béni, mes Père. Souviens-toi de ta grâce, mon, mon béni, mes Père, La des hommes, oh mon béni, mon Père, au Dieu. Regarde pas mes faiblesses, mon Père, mais regarde ton amour à toi, ton amour à de ton Père, mon bien-aimé Père, tu Ce matin, c'est vrai, nous avons tous besoin de toi. Nous allons te voir à l'œuvre, mon béni, mes Pères, Dieu. Agir encore davantage, oui, Père, et, et manifester encore ta... ta grâce à chacun de nos pères. Nous sommes à toi parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Bénis ta parole, qui est déjà bénie, mon béni, mes Pères, tu puissants. Je soulève Comme t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que son saint nom soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons combien le Seigneur, notre Dieu, est précis et parfait, effectivement, aussi, dans ce programme et dans sa façon de pouvoir faire les choses, effectivement, dans son action. Et il, il est vraiment fidèle, comme l'Écriture nous le fait savoir, et comme aussi dans les Saintes Écritures nous dit, son nom est, est fidèle et, et Son nom est la parole de Dieu. Nous remarquons combien c'est absolument important que nous soyons dans la position que le Seigneur, notre Dieu, veut absolument que nous puissions être. Nous avons pu voir pour que puisse comprendre cela effectivement, parce que si nous ne sommes pas positionnés et comme le Seigneur veut qu'à l'endroit que le Seigneur voudrait que nous soyons, alors là, il y aura des situations qui ne seront pas faciles pour arriver à pouvoir atteindre effectivement l'objectif que Dieu s'est fixé pour son peuple. C'est pour cela que vous remarquerez que Joseph a pu dire à, à ses frères, il dit, mais j'essaie une chose que le Seigneur, notre Dieu, vous visitera. Je ne serai plus là. Mais quand il viendra, vous faire sortir de cet endroit, n'oubliez jamais mes eaux. Oui. Vous vous souvenez, nous en avons parlé ici. Il a bien insisté pour ces eaux, que ces eaux ne soient pas oubliées, parce que si ces eaux étaient restées là, ils n'auraient pas bénéficié de ce que le Seigneur, notre Dieu, allait faire. Parce qu'il avait fait la promesse à, à, à leur père Abraham, effectivement, qu'il allait le faire sortir d'un lieu, effectivement, d'un endroit où ils étaient, comme il en avait fait Abraham aussi, pas tant au pays, pour le conduire. Dans, dans un pays où, où coulent les lait et le miel. Un pays que ni les hommes, ni le peuple, ni Abraham, ni sa postérité n'avaient choisi. C'était donc le pays que Dieu lui-même avait donc choisi. Et s'il si avait choisi ce pays, c'est parce qu'il en savait la raison. Et pourquoi, effectivement, à cet endroit-là, il pouvait aussi les laisser peut-être là-bas, effectivement, et puis changer le cœur des, des Égyptiens, effectivement, pour qu'ils puissent se à des Égyptiens ou Parce que Dieu est capable de le faire. Amen il a dit non. Il dit je vous tire de là-bas. Parce que les faits. Parce qu'il pouvait les faire aussi, les laisser là-bas, effectivement aussi, faire en sorte qu'ils deviennent puissants. Parce que nous savons que dans le monde aujourd'hui, informatique et tout ça, ce sont des juifs, vous savez cela. Oui. l'économie. Vous voulez en fait un service secret le plus performant Ce pas les Américains ni les Belges, non. Ce sont les juifs. Vous voulez les armes les plus performants. Ce n'est pas chez nous ici en Belgique, enfin, c'est en Israël. Oui, monsieur. Donc effectivement qu'il pouvait aussi le laisser là-bas. Non, non, non, non, non. Dieu ne pouvait pas le laisser là-bas. Parce que par sa parole, il avait dit, mais je jugerai, il dit, je le ferai sortir. S'il n'avait pas dit cela, il pouvait rester. Vous vous souvenez C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif à ce que le Seigneur dit. Donc c'est comme cela que sa parole qui court doit s'accomplir. Il devait le faire sortir parce qu'il avait un plan qu'il avait établi d'abord en disant, Abraham, il dit, mais je donne ce territoire à ta postérité. Après toi. Et c'est ainsi qu'il devait accomplir effectivement sa parole. sortie pour entrer dans cet endroit. Donc, Joseph était conscient que si Dieu faisait sortir pour ramener là-bas, c'est parce qu'il y avait un plan de Dieu. Oui, parce que c'est Dieu a un projet pour cet endroit et qu'est-ce qu'il cherchait. Mais c'est comme cela que vous avez remarqué une chose. Mais on revient dans notre programme parce qu'il va nous donner des projections tout à l'heure. C'est comme ça que vous avez remarqué une chose particulière parce que quand Dieu, parce qu'il faut que nous comprenions que l'action de Dieu dans un homme fait que l'homme ne soit plus comme un homme, comme les autres hommes. Il est tout à fait différent par rapport aux autres. Malgré qu'il est un homme, c'est ça qui fait la, la puissance de Dieu, effectivement. Et les privilèges que toi et moi, nous avons, que le Dieu du ciel puisse descendre et t'amener ma clé dans chacun de nous. C'est ça que Dieu aime. Parce que lorsque Jacob était vieux, avancé en âge, effectivement, il remerciait Dieu parce qu'il il ne pouvait plus espérer qu'il pouvait revoir un jour son fils Joseph. Oh, ce que Dieu fait, ça nous paraît blessant, bizarre, effectivement. Quand tu aimes Dieu, tu peux avoir, il y aura des épreuves qui vont venir Tu dis, mais Seigneur, pourquoi Mais Dieu a toujours un but pour cela. Joseph n'avait absolument rien fait à ses frères, mais ses frères les détestaient. C'était toujours pour un but. Toute chose qu'on pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que, il, mais papa, je ne comprenais pas, parce que de toute façon, leur, leur, regard était contre ce bonhomme-là, parce qu'il dit, mais, il, il paraît comme toujours, il est quand même au-dessus, Et puis il dit, c'est un petit, mais, quand on voit même des choses, on voit que toutes les gerbes, nos gerbes, à nous, s'inclinent devant ces gerbes. C'est pas possible. Mais c'était pas Joseph qui a dit, gerbe, inclinez-vous chez moi. Non, c'était Dieu vous voyez, juste un peu à rien vous voyez comment cette nature effectivement est passée quand Dieu a exaucé effectivement l'offrande d'Abel directement Kayan a ah, commencé à sentir dans son cœur que celui-ci il faut que je l'élimine quand ses frères ont pu voir que Dieu était en train de travailler là-dedans et que son père l'aimait effectivement et dit celui-ci il faut qu'on qu l'élimine est-ce que vous suivez c'est pour ça qu'on nous dit que l'amour est de Dieu, Amen. mais la haine, ça vient de l'ennemi, en fait. C'est pour ça que le Seigneur insiste sur un point dire, mais, tu aimeras ton prochain. Aimez-vous ardemment les uns. Ce n'est pas une formule, hein. Non, en fait, c'est la nature des dieux qui est au-dedans de toi qui se déclenche. Qui fait que euh, tu sens qu'en réalité, c'est tout à fait normal de pouvoir manifester cette nature à l'endroit. Alors, voilà que Joseph, lui, ne pensait rien de mal aux uns comme nous autres. Mais eux, dans leur esprit, pensaient du mal. Pas que parce qu'il avait, il avait volé. Non, parce que, parce que Dieu avait les yeux sur Joseph. Mais Joseph ne savait pas, effectivement, le plan que Dieu avait à son endroit. Quand Dieu appelait Abraham, effectivement, de quitter son père et son méchants, Abraham ne savait pas ce que Dieu avait comme plan pour lui. Dieu avait un plan pour Abraham. Donc si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour chauffer les bancs. C'est une façon dont on parle. Hein? Mais vous comprenez C'est pour ça que vous devez savoir que quand Dieu t'a choisi et qu'il t'a fait sortir d'un endroit, sœur, frère, ce qu'il y a quelque chose que c'est Dieu doit faire avec toi. Il ne t'a pas choisi pour venir être critiqueur dans une église ou trouver des fautes de frères et de soeurs. Ça, ça ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Non, tu dis, mais Seigneur, non, je ne peux pas être là pour regarder les défauts des uns Tu m'as choisi pour un but. Qu'est-ce que je dois faire Abraham a été choisi pour un but, effectivement. Dieu avait un projet avec Abraham. Parce que, vous savez ce qui nous arrive Je ne Ce que nous sommes, effectivement, on dit, Seigneur, viens m'enlever, je veux partir, effectivement, enlèvement. Mais ma soeur et mon frère, c'est vrai que Dieu t'a appelé le but, c'est le but final, c'est l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, Dieu a quand même un but dans ta vie. Il va pas dit bon, je sors, Seigneur, je m'en vais. Ce n'est pas la manière de Dieu. Parce que s'il t'a fait sortir, effectivement, il t'a choisi ce que tu as quelque chose à apporter pour Dieu sur la terre. Abraham n'est pas sorti directement. tellement pris. Dieu a dit bon, tu es sorti, c'est bien, maintenant tu parti, tu t'en Non, Abraham a fait passer, effectivement, parce que la vie d'Abraham était importante sur la terre pour instruire les autres. C'est par lui qu'il ne été sorti. avant qu'il parte, monsieur. Et toi, avant de partir, qu'est-ce que tu vas laisser comme témoignage sur la terre Qu'est-ce que tu auras fait pour ça Parce que si Dieu t'a appris, c'est parce qu'il y a quelque chose que toi tu dois faire. Il faut savoir. est ce que tu dois faire sur la terre <rire> Dieu, oh mais Dieu ne doit pas appelé que tous nous soyons des prédicateurs. Non, monsieur. ça, Il y en a de ceux que Dieu a choisi pour cela. Mais il n'y a pas seulement que prêcher l'évangile qui compte aux yeux de Dieu quand même. C'est vrai, c'est important. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi C'est à ton propos. Pourquoi Dieu s'est intéressé à toi Qu'est-ce que Dieu cherche vraiment à faire avec toi Et quand il comprend cela, mon frère et ben ma soeur, les murmures vont s'arrêter. Les plaintes vont s'arrêter. Ah, mais Seigneur, c'est vrai que moi j'ai pris pour ça, j'ai demandé ça. Rien n'est change, années pas, effectivement. Tu ne diras jamais une chose pareille. Parce que tu sais pourquoi Dieu t'a fait sortir. Tu sais pourquoi Dieu marche avec toi. C'est ça que nous comprenons avec Abraham qui dit, mais dit mais il ne considéra point que son corps était désalisé. Vous comprenez? Donc, effectivement, que l'homme savait ce que Dieu voulait de lui. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, en bien sûr que oui. C'est la même pour toi, tu aurais une possédé en Isaac. Donc cest dit que lui, il devait arriver à pouvoir faire que Isaac revienne pour que Dieu fasse son travail avec Isaac. Donc il ne pouvait jamais mourir aussi longtemps qu'Isaac n'était pas là. Est-ce que vous suivez Amen. Et puis il a bien entendu parce qu'il était toujours un Non, frère. Il faut qu'on sache... C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'a pas besoin effectivement de plans d'appartement. Ce sont des plans d'extérieur planté, quand le vent vient, on secoue, effectivement, il s'enracine. Vous comprenez ce que je veux dire? Les murmures, les plaintes, les, les si -si, ça ne change pas, Seigneur. Le Seigneur, lui, vous savez, le Seigneur change toujours la nature des gens. Le Seigneur pourvoit pour tous les besoins. Le problème n'est pas avec le Seigneur, le problème, c'est avec toi. C'est la manière dont tu regardes les choses. Vous vous souvenez, je vous toujours à Job. Hein. On va rester un tout petit peu aujourd'hui. On va ramener au tableau. Job, vous savez que Job louait Dieu, il aimait Dieu. Mais quand il passe, je l'avais dit, je pense qu'il y a longtemps, peut-être, vous savez, Job n'était pas sur la terre se disant Ah, je sais maintenant que là-bas dans les cieux, Dieu est en train de parler à Satan pour qu'il me fasse passer par les je me prépare. Non Job ne savait rien du tout Seulement les choses lui arrivaient comme ça sur la terre. Il n'a pas eu de révélation. Voilà, je vais te montrer, Job, parce que le Seigneur va te montrer Job que voilà, il va y avoir ça, la, la distraction de ça, ça dans ta famille. Non, non, non, non. Non. Job a vu simplement que, paf, et, et son serviteur qui vient lui dire, mais tes enfants, mes enfants, qui s'est passé, je priais pour eux tous les jours. Après, ils sont partis. Oh Tous en on dit, mais ils sont tous partis. Un vent est venu. Avec Si c'est dans notre état comme ça, avec les problèmes de santé que nous avons, c'est la crise cardiaque. La personne est partie, mais c'est vrai. Et puis, et puis, à peine même une papa, ah mais tout, troupeaux, tout troupeaux, est trop beau. est trop Qu'est-ce qu'il y a Mais ils sont tous partis. Et puis même, bah, tout ce que tu as là-bas, Tout ce que tu as. En insoumis, s'il vous plaît, en laissant un petit coup Tout est parti. Un être humain normal. Mais vous connaissez, vous, vous, vous, nous, nous, nous nous connaissons. Quelle attitude que nous aurons, quelle réaction qu'on aurait, mais la colère contre Dieu. Parce que vous direz, c'est pas vrai. Mais, mais, mais la femme a dit, mais maudit Dieu meurt. Qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir faire Pourquoi Il, dit, Il dit, mais toi, j'ai dit, maudit Dieu meurt, comme ça, c'est fini, c'est terminé, effectivement. Vous comprenez on se révolte contre Dieu en fait. Mais c'est que c'était, c'est toujours été un moment très difficile. Et puis comme je vous ai dis effectivement, la douleur de Job était tellement si grande que Job même dans, dans le, le point culminant de sa douleur, il n'a pas murmuré. Il ne s'est pas plaint de Dieu. Frère, nous, si nous ne changeons pas, nous serons sévèrement jugés, frère. Hmm. Nous sommes trop en bois pour nous-mêmes, orgueilleux, trop de prestance à nous-mêmes. Oui, messieurs, on se donne trop de... C'est comme, c'est comme que Dieu te bénisse. Vous êtes bien au Dieu te bénisse. Et l'on nous reste assis. qu'est-ce qu'il nous a lu tout à l'heure Éternel notre Seigneur, que ton nom est vraiment magnifique, surtout te... quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, dont je me mène là, je regarde, je vais... mon Dieu, la lune et les étoiles que tu as créées, Qu'est-ce que c'est que l'homme Pour que tu te souviennes de quelle importance moi je peux revêtir Parce que souvent je me donne, c'est comme si Dieu est, comme, est simplement, Dieu est obligé de pouvoir faire. Non, Dieu n'est pas obligé de pouvoir arriver à pouvoir. Tu dois, tu ne dois, il ne doit, te doit, doit, doit, doit, doit, doit, doit, doit rien. Est-ce que Dieu est venu emprunter quelque chose chez toi il vous faut qu'on finisse, mais Seigneur, tu n'as pas fait mes Il t'a emprunté quelque chose. D'ailleurs, c'est toi d'ailleurs et moi qui lui devons. Pourquoi La vie que j'ai n'est pas la mienne. Donc tout ce que j'ai vient de Dieu. L'air que je respire. La terre où je suis. L'eau que je bois. Oh frère, nous lui devons beaucoup. La nourriture que je mange, les chèvres, les bœufs et tout ça, les moutons, tout ce qui est l'herbe des champs, ce n'est pas à toi. Donc tu prends que c'est quelqu'un, Rossi dit Mais paye-moi depuis ta naissance. Tu vas lui payer combien Jusqu'aujourd'hui, tu respires son air. S'il coupe son air, tu meurs. Donc c'est nous qui lui devons. On réfléchit mal. Seigneur, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Mais toi. Lui, il fait toujours pour toi. Qu'est-ce que toi, tu fais pour lui? Parce qu'on si se donne trop d'importance. On se croit qu'on est tellement important. On a plus de chissons. Il faut qu'on regarde les choses de, de la bonne manière. La santé que tu as. <rire> Vous savez, quand il faut aller voir le médecin, il faut d'abord voir ton portefeuille. Tu vas voir si tu dans le fatigué. Il faut payer. Et puis quand tu as même été en consultation, tu restes à la maison, tu attends encore la boîte aux lettres, pa, boum, les factures viennent comme ça. Mais quand tu vas consulter Dieu, c'est vrai, il te guérit gratuitement. Il te consulte gratuitement. Est-ce que vous voyez C'est-à-dire que nous ici, si on peut s'asseoir, on dit ah, « Ah non, Seigneur !» Si je regarde tout le bienfait, l'air qui me plein de respirer aujourd'hui, j'étais les doigts. Donc je suis censé pouvoir vraiment être reconnaissant à Dieu. Et en plus, j'étais dans le monde. Tu t'es donné, c'est... Toi, tu t'es tu pris pour que tu viennes me chercher dans le monde et me ramener faire de moi un fils de Dieu et une fille de Dieu. Je te donne encore davantage beaucoup. Et ça, c'est pour ça que tous les jours de ma vie, je te serai toujours redevable. Alors, Seigneur mon Dieu, ben écoutez, puisque je te suis demandé, qu'est-ce que je peux te payer, que je peux te donner en retour Regardez encore ces signes don. En retour pour que vraiment te aies combien tu es grand. Frères et sœurs, qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu en retour Ta vie, mais c'est à lui. Je chanterai, mais les le dons pour chanter, c'est à lui. Est-ce que vous comprenez Je te prierai, mais l'inspiration vient. Alléluia. Frère, c'est Dieu et est censé être aimé, frère. Mais vraiment, de tout un pas' c'est senti comme nous ne sommes rien. Il est tout pour nous, frère. Chanter, glorifier Le baptême du Saint-Esprit, ça vient toujours de lui. Il n'y a rien que je peux faire pour ce Dieu. Si ce n'est pleurer et le supplier, même les larmes, c'est lui qui donne. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à sortir effectivement de cette enveloppe dans laquelle on pense qu'on est quelqu'un. Et se tenant devant Dieu avec des allures comme quoi, il me redévable. Il, il était redévable de quoi Parce que je j'aime aussi en ce moment parce que ces amis, je veux revenir dans la pluie. Ces amis sont venus à mais C'est pour ça. Il y a frères et frères et sœurs et sœurs. C'est quand on est dans la situation le plus difficile où tout le monde abandonne, que tu vois, tu reconnais qui est ton frère. Et qui est ton, ta sœur. Parce que l'influence des hommes. Il est tellement grand. Il vous influence facilement. Hier, vous étiez bien en baptême. Quand la langue passe comme ça, la personne qui était comme un saint devient un démon. Votre frère qui n'a même rien fait, simplement parce que la personne qui a parlé de lui à vous, a un mauvais cœur à son endroit, on avale. On oublie même tout le bienfait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet homme. J'ai dit, mon frère, j'aime beaucoup mon frère Bradam. Que Dieu soit béni. Oh, je ne suis pas pour un mystère, vous savez bien que. Non, je le répète, mais je l'aime beaucoup. Et a dit une parole en disant une chose en Disant, quand quelqu'un, même s'il t'a fait du mal, évidemment, il il y a une chose qui est importante que tu fasses. Souviens-toi souvent du bien fait. Même si on vient te raconter, mais souviens-toi un peu du petit bien fait. Accroche-toi à cela pour que ton amour ne puisse pas changer. J'ai dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Parce que quand même, cet homme-là, il a quand même fait des choses dans ta vie. Pour une petite chose comme ça, frère, c'est souvent ça le problème. On peut faire beaucoup à une petite erreur comme ça. Il fait vivre rapidement, ça va effacer tout. Et vous savez, et vous savez, et vous savez. C'est là que Dieu, Dieu permet cela pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons instruits. Donc, Comprenons que le Seigneur, notre Dieu, ne nous doit rien. Quand Job a été donc accablé, tu as fait, tu as fait, tu as fait. À ça, j'ai dit, mais quand quelqu'un passe par une épreuve, il a péché, il a péché. Nous tous, nous moi aussi, je, je, je, je, je, je, je, je, je pêche, c'est la carte de Dieu qui me tient. Donc, on doit toujours se poser avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe Pas directement, c'est les péchés, c'est les péchés. Nous ne sommes pas des chasseurs de péchés. Mais c'est la tactique du diable en fait Parce qu'on a tous de pouvoir accuser Nous nous sommes des miséricordieux Amen. Amen. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste Et c'est écrit Matthieu chapitre 5. Vous connaissez non Écrit clairement Donc ce qui veut dire que nous avons nous Une façon de pouvoir regarder les choses D'une autre manière Notre maître nous a instruit De avoir des yeux Tout à fait différents Quand tu regardes un frère ou une soeur parce que nous, on est vite à condamner. Frère... Euh... Bon. Jambon, par exemple. Frère Jambon, il a... Ah, oh, il a fait, Jambon, il a fait. Mais tu ne t'interesses pas... Jambon, il a fait. Bon, maintenant, je vais publier à tout le monde que Jambon, il a fait pour montrer que... Moi, je suis bien, et Jambon est un pêcheur, et que moi, je suis meilleur par rapport au Jambon. Voyez-vous, moi, moi je ne fais pas ces gens, je dis, tu veux montrer cela, effectivement. Jambon a fait. Mais ce que toi, tu oublies, que, ce que Jambon a fait, si tu t'aimais debout, tu fais comme Jambon, ça veut dire que j'ai voulu avoir ton pardon. J'ai commencé à pleurer, dis, Seigneur, alors pourquoi je dois exposer Jambon Parce que moi, je n'avais pas voulu qu'on m'expose. Donc, c'est moi, hein? C'est écrit comme ça, non? Oui. Éphésiens, chapitre 2, 2, 2, oui, oui, c'est écrit. Oui. Vous vous souvenez quand même? Oui. C'est comme si on me regarde, c'est pas vrai. On revient dans la pluie de la viande. Voilà. Okay. <rire> voilà. Tout le monde dit, mais quand? C'est pour ça que nous remarquons, frère. Tu pourrais déjà allumer les vidéos. de vidéo. Ils étaient, chaque jour, tous les jours, assidus. Pour les pieds. Je donnerai, je donnerai, non. Donne! Selon ton cœur, effectivement, il dit, mais les champs étaient à vous, vous l'avez vendu, l'argent était à vous, il ne vous a pas obligé. Mais vous avez voulu mentir, faire un peu comme les autres fois fait qu'on voit vous êtes saints. Mais on ne peut pas tromper les Saint. esprit Amen. Pour cela, on vient d'enterrer ton mari tu le régions aussi au cimetière. C'était autant pour être vrai, parce que ce que Dieu fait avec nous, on doit être reconnaissant à Dieu. Frère, vous savez, seulement un, un mardi, un, un jeudi, un dimanche, quand même, allez, donc, je fais les soit Dieu, vous les efforts que j'ai fournis. Mais quand, mais en dehors des mardi et des jeudi et dimanche, effectivement, qu'est-ce que tu fais Ça veut -dire, dire que tu te donnes, tu as le temps de pouvoir faire autre chose. Tu restes te promener à l'avenue Louise, hein, au magasin, au Coleroy, au carrefour, tu es là dans le rayon, tu prends du temps, tu es un exploit. J'ai fait une effort la semaine passée, j'ai été mardi, j'ai été dimanche, j'ai été dimanche, et puis je chantais. C'est comme si vous avez fait quelque chose. Frère et soeur, on nous dit que, et j'étais chaque jour, c'est-à-dire il prépare sa cousine, papa, après il court à l'assemblée, il va là-bas, il chante, il prie, il prie, il prie. Vous savez, il y a une chose que j'ai eu à pouvoir entendre. Vous connaissez les arabes Les musulmans <rire> Ils ont des heures. Pim, pom, tant, tant, tant, tant, tant, tan, tant, à midi. Acceso. Allez voir dans le pays des musulmans. À aux heures de prière, les rues sont fermées. J'ai dit mais ces gens ici, quand on voit un chrétien qui prie, c'est de manger deux œufs. Ah, j'ai fait un exploit. Allez voir les, les, les arabes comment ils font les exploits. Ah, Et puis en plus ces œufs pour pouvoir montrer que tu as fait l'exploit, il faut taper fort. Mais non, c'est c'est vrai. Quand on voit tout le monde, il dit, ah, oh, un pieux musulman, quand on le voit, tout le monde a peur. Il y en a des ceux maintenant, quand ils vont, dans, ils, ils, ils, ils prennent la pierre. <rire> non, mais c'est comme ça chez les, les, les, les musulmans de l'Afrique. Ils sont comme ça. Ils ont frotté, frotté, frotté pour dire, je suis un vrai musulman. C'est comme ça. Mais toi, quand tu viens, et d'ailleurs, quand tu viens, on chante, tu chantes pas. Nous devons beaucoup au Seigneur. Nous l'avons entendu, dans tout, nous lui devons. Les vêtements, nous lui devons. Amen. Chaussures, nous lui devons. Amen. Les sacs, nous lui devons. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mais ça va peut-être vous choquer. Mais je vais quand même le dire parce que ça veut vous voyez La soeur, la sœur le dit. Elle, je l'ai eu ce matin au téléphone. Alors elle me dit, parce qu'elle devait voyager, il y a une situation qui indique que bon, l'avion ne va pas voyager, mais il va peut-être avoir commencé avec le Seigneur, qu'on ne pas partir. Je lui ai dit ce matin, il vous a, joie, il vous a salué, a Et elle me dit, elle me dit, pasteur, je suis vraiment content, d'abord c'est extraordinaire que tu j'étais au téléphone le matin. Je dis oh, parce que quand tu m'as appelé, je, je n'étais pas eu au téléphone, ça fait toujours mal, je dois quand même rappeler. Alors il me dit, et puis j'ai un témoignage, je lui dis, Dieu est grand, il me dit, Dieu est grand, il me si il ne permet pas je vois, je me laisse ça qu'il sait. Et puis je lui dis, Dieu, il est vraiment grand, il exauce prières, prières. et c'est effectivement, parce qu'il a eu un témoignage parce pour son enfant, qui était malade, je crois que c'est pour ton ton beau, ça t'est rendu, vous avez été au courant, ça doit te relire. Bref, c'est que son bébé était malade, il avait des problèmes, je crois, je l'impose, je pense choses comme ça qui étaient. Alors il est venu. Alors ah oui c'est ça. oui c'est aussi en rapport à ça. Il dit j'avais dit au Seigneur une chose. Il dit Dieu est bon. Il dit mais quand j'ai quitté là, Parce que je crois que frères frère Philippe et la sœur euh, Lily qui l'ont amené ici. Ah les douze. surtout les douze les douze. C'était les douze. Il dit les douze là je suis venu évidemment là quand j'ai quitté chez moi que les frères bon et j'ai dit dans j'ai dit, dit, Seigneur Jésus je vais te demander vraiment deux choses. La première chose, pour me pour savoir si vraiment tu es avec moi, que tu... la première chose c'est que mon fils ici il est malade. Donc ça fait des années qu'il a des problèmes de santé c ici, beaucoup de problèmes effectivement, des de choses qu qui poussent. C'est ça, Eh bien, il y a toujours des boutons qui poussent depuis, depuis, depuis. Des il me dit, mais accorde-moi la grâce que quand j'arrive, mon désir c'est de voir ton serviteur, que je lui donne mon enfant ici, qu'il prie pour mon enfant. La deuxième chose, écoutez bien ce que dit, la deuxième chose dit, mais je voudrais quand même embrasser le pasteur. Je veux dire, ça allait vous choquer. Oui, il a mais je voudrais quand même parce que, j'ai dit, ça fait longtemps. Elle a, dit, elle a prié comme ça, ça me semble bizarre. Alors, elle me dit, quand je suis venu avec mon enfant, j'avais oublié la deuxième chose. Et voilà, je suis venu avec les bébés, je t'ai donné les bébés, c'était ça, ma récupération, et vous avez prié pour le bébé. Mon enfant, il a rendu son témoignage, il est guéri, je pense. Oui, oui, il oui, est complètement guéri. Il n'y a plus de problème, plus de traces, effectivement. c'est Complètement guéri. Si je peux vous le dire elle-même aussi, non. Plus de traces, nous rien du tout. Il dit depuis toujours, il a cédé depuis des années, il n'avait jamais été guéri. Mais là, parfois que vous avez prié, le Seigneur l'a guéri. Il dit "Je rends Dieu." Et puis deuxième chose, il dit "Mais voici la deuxième chose qui, quand tu as prié pour l'enfant, j'ai dit bon, moi je prends mon enfant. Il dit, tu as dit une chose, sœur, viens, je veux donc te serrer dans mes bras." J'ai dit "Seigneur, tu es grand." Ouais. Deux choses que j'ai demandé, Seigneur, et avant que je puisse partir, j'avais complètement oublié, il a tu dit ça dans sa bouche, et j'ai suis venu dire "Oh, gloire à Dieu." Ah oui, dans le moindre détail, il dit, mais Dieu m'a exaucé. Vous connaissez la sœur, il le dit, non Vous pouvez l'appeler, il enfin, va vous dire. Il dit, Dieu, dans le moindre détail. J'ai dit, vous ne vous rendez pas compte de la manière dont Dieu vous regarde. Et qu'il fait, oui, on peut oublier, mais il dit, mais tu l'as demandé. Amen. Tu voulais effectivement, vous ça fait. Alors maintenant, voici. Alors aujourd'hui, elle est reconnaissante en son Dieu. Il dit, je tiens mon fils avec beaucoup de... Il dit, mais la peau est tellement si bien... Et Dieu a accompli tout ce que je lui ai demandé. C'est pour que nous comprenons que le Seigneur prend soin de nous et que le Seigneur veille sur nous. Nous ici, nous lui devons cest à dire que quand je viens dans sa maison, dit Seigneur. Et je crois que quand je rentre dans sa maison, je dis Seigneur, je ne viens pas pour être un spectateur. Je viens pour être un participant. Je viens t'offrir effectivement aussi, parce que le fait que je puisse être là où ton nom est invoqué, c'est aussi une grâce. Tu as dit qu'elle là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de Dieu. Donc Dieu a un programme pour toi. Regardez, dans les scènes d'écriture, comme nous l'avons entendu et lu, effectivement, nous l'avons eu dimanche passé, nous étions arrivés en fait à la pluie, donc, la première saison, c'est-à-dire que la pluie, donc, de printemps, vous le savez maintenant très bien aussi, là, effectivement, aussi. Ah, et puis nous avons eu à pouvoir observer, effectivement, aussi. L'importance effectivement de cette pluie de, de la première saison, comme hein, nous avons dit effectivement, puis nous avons pu voir avec la, la, les diapositives de notre frère la raison pour laquelle on avait besoin de la pluie, la semence étant en dessous, il fallait que. C'est extraordinaire de voir des choses un peu aussi naturelles, parce que la Bible est écrite dans la nature. nature et qui sont nécessaires aujourd'hui. Oui, regardez bien. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Qu'est-ce qu'il fertilise en fait On me parle effectivement parce que bon, le blé c'est masculin. que Vous comprenez Je suis dit quand même. Le blé c'est masculin. Et la terre est fémin. Regardez très bien, il dit, mais il dit, mais, tu, comme, il dit mais, quand tu la fertilises ainsi, écoutez bien, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Dans la terre, tu veux bien nous montrer le germe là, Voilà. C'est ça en fait quand on parle de germe, c'est bien la semence en fait qu'on fuit dans la terre. On ne sème pas sur du bois, on, est, on sème dans la terre. Et quand on met cela dans la terre, eh bien, la pluie doit venir fertiliser, parce que si la terre, elle est sèche, sèche comme du sable, effectivement, vous pouvez mettre la semence dedans, ça ne poussera jamais. Vous êtes d'accord est-ce qu'elle vous est aide? Amen, amen, amen. Parce que... Amen. Non, ça ne poussera pas. Là, il nous dit effectivement, vous voyez que pour que nous puissions avoir... Oh, c'est vrai, je dois avoir le stylo pour mon frère. Merci. Il y voir ceci, cest ce qu'on appelle la germination. Vous voyez cela La, la chose commence à sortir. On ne va pas revenir là-dessus, hein, pour que nous gagnions du temps. Mais seulement que vous puissiez revoir cela pour que nous puissions comprendre... La pluie de l'automne, l'arrière-saison. Et puis, pour que ça puisse y avoir, il faut qu'il y ait une humidité. L'humidité vient de la pluie. Donc, il a, comme l'écriture nous le dit ici, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance, les plaines du désert sont donc abreuvées, et les coulisses. <rire> Les collines sont donc saintes dans les graisses, le pâturage se coupe ainsi. Donc ça pousse, donc ce qui dire que la pluie a un travail qu'elle doit faire, effectivement, pour que la, la, la sémence qui est mise dans la terre puisse se pousser. Alors, c'est cette sémence ici qui a été mise, effectivement, qui pousse, qui a maintenant un processus en réalité qui passe. Vous comprenez? Si les grains de blé ne meurent, Il ne peut pas porter de fruits. Vous connaissez la référence, non Dans les scènes Écritures cela. Vous comprenez cela Donc, il y a ceci, donc, là-dedans. Ça sort ceci, comme nous l'avons entendu. Il vit, effectivement, depuis les âges. Éphèse, vous connaissez cela Jusqu'à la fin, effectivement, donc, on a vu que là, comme le processus, effectivement, d'une plante qui sort, effectivement... Processus jusqu'à ce qu'on on arrive effectivement à, à la fin. Donc, ça veut dire que mais la pluie, elle vient faire son travail. Et je voudrais insister aussi sur un point qu'on a vu, quelque chose de très important. Maintenant, donne-moi les cercles. Alors, quelque chose de très important, effectivement, comme nous l'avons vu dans la scène écriture il dit que, effectivement, que lorsque la pluie tombe et ne change pas la nature de la sémence, vous devez garder cela dans votre pensée, et que chaque sémence produira selon son espèce. Ce qui a été enfoui dedans, quand la pluie tombe, effectivement, ça fait germer, c'est la nature, effectivement, de la, de, la, de la pluie pour pouvoir fertiliser. Et puis, paf, les semences doivent germer. Vous vous souvenez Alors, on a dit que l'homme est composé de trois parties. Ça, vous vous souvenez encore Parce qu'elle tombe, effectivement, hébreu le dit aussi, hein, pleut, effectivement, quand elle tombe, effectivement, elle fait que la, la sémence qui est en dessous de la terre est puis pousser. Alors, oh, ce qu'on a sémé, effectivement, on l'a sémé parce qu'on veut la récolte. On ne sème pas pour pouvoir la récolter les épines. Mais lorsqu'il pleut, quand aussi la semence d'épines est en dessous, elle va aussi sortir. C'est pour ça qu'on est allé, on a compris pourquoi on parle des faux ou Matthieu 24. Les cercles. Faux ou un. Alors, on a compris très bien que il y a donc trois parties dans l'homme. première partie, effectivement, c'est la chair, donc le corps. Ce que vous voyez, vous vous souvenez, on a parlé que ce que vous voyez n'est vraiment pas la personne. La véritable personne que vous n'avez pas vue, que vous ne connaissez pas, il est dedans. C'est celui qui vous parle parce que la chair ne parle pas. Vous comprenez, c'est pour ça. Ça ne sert à rien s'attacher à, à la couleur de la peau. C'est inutile, ça ne sert à rien. C'est comme ma veste ici. Je porte la veste que vous avez bleu ici. Demain, je porte la blanche. Mais c'est pour simplement couvrir ce qui est à l'intérieur. Donc ça, ce n'est qu'un voile pour couvrir le véritable à l'intérieur. D'ailleurs, si on prend l'ADN de chacun de vous, que ce soit du japonais, du chinois, tout ça, on trouvera seulement le, seul, le même ADN de tout le monde. C'est ça, dans la tête, de pouvoir dire, moi je suis, il n'y a pas de moi je suis, ce n'est qu'une couverture. Donc l'homme reste l'homme dans sa nature d'être humain ou, ou, ou, ou, ou. Et par exemple Quand on l'a pas dit, américain, je suis américain. Bon, un, non, attendez, c'est pas pour vous parler, c'est vous parler comment les gens. elles n'en font pas. Vous considérez ces gens, oh, ce sont des esclaves, donc ils ont vécu là-bas, ça, là ça veut dire qu'ils sont venus parce que. l'esclavage, ça veut dire on l'appelle l'Amérique là-bas! Oh, moi, Donald Trump, je suis américain. Non, Donald Trump n'est pas américain. Donald Trump est un immigré. Ça ne doit pas vous choquer. C'est un immigré. Mais les vrais sont des Indiens là-bas. C'est leur territoire qu'on a décimé. Je ne suis pas politicien. Bref, bon. Donc on revient. Je veux vous dire effectivement que là, ça, ça s'est arrivé. Et puis, il y a l'esprit. Homme, je désire boire, manger, parler effectivement. Et ça, ça fait de moi l'être humain que je suis, l'âme. Différent effectivement d'un animal parce que je réfléchis comme un homme. Vous comprenez Alors, nous avons entendu parler effectivement de faux loin. L'onction, loin, vous savez, l'onction ne peut pas être faux. Est-ce que vous comprenez parce que l'onction, c'est Dieu qui est loin. Il n'y a rien de faux de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, mais des faux Christ. C'est-à-dire des faux oins. Donc, loin, ça dit que l'onction est vraie. Et l'onction est vraie 100%. Mais on dit mais qu'ils sont faux. Or nous savons que nous l'avons parlé la fois, parce c'est important que vous compreniez ceci pour que nous comprenions la suite qu'on va terminer rapidement pour la pluie de la récession. Or nous savons une chose, que l'homme est constitué de trois parties différentes. Et ceci aussi, vous connaissez en fait les entrées de cela, non? ce que vous voyez? Et puis effectivement aussi, tous les émotions, les sentiments, l esprit. L'esprit ressent. Bon, vous savez que quand on a la tristesse, quand l'amour, effectivement, ce n'est pas la chair qui sent cela. Mais c'est d'ailleurs. Et là ici ce qu'on appelle l'âme, qui fait réellement l'être humain ce qu'il est. Dans ceci, il y a soit la foi ou soit l'incrédulité. Vous comprenez Et nous l'avons vu, ce que cela veut dire ici. C'est ça, effectivement, parce que dans les scènes écritures, je n'ai pas encore lu, peut-être que ça peut se trouver, probablement que vous allez chercher pour vous trouver, effectivement, je n'ai pas encore lu un endroit où on nous parle que euh, le Seigneur peut sauver votre esprit. Est-ce que vous suivez Vous allez comprendre. On nous parle qu'effectivement, que la parole de Dieu, qui a la capacité de sauver vos âmes, il s'agit toujours de l'âme. Le Seigneur dit, nous pouvons lire dans un pierre, hein, parce qu'on peut dire, mes frères, tu nous cites des choses, probablement que nous n'avons pas encore vu cela. Un pierre, voilà. Un pierre au chapitre 1, il nous dit une chose, je pense que c'est cela, oui. Euh, Jacques, pardon, Jacques, pardon, c'est Jacques, pardon. C'est pas dans un pierre. Je suis toujours dans un pierre, mais c'est chez Jacques, je crois que c'est chez Jacques que nous devons lire. Merci Seigneur Jacques. Jacques au chapitre 1, il nous dit ceci. Si, si, euh, voilà. Verset 21, il nous dit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. Amen. Vous avez compris cela Amen. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Cela ne veut pas dire qu'il y a la probabilité, non, c'est-à-dire qu'il qui y a la capacité Amen. de sauver vos âmes, pas vos esprits mais bien vos âmes. C'est-à-dire que ceci est la chose que Dieu vise. Et ceci est la chose qui fait de toi. Vous vous suivez? Soit tu es un fils de Dieu, ou soit tu es un fils du malin. Parce que la Bible nous vient comprendre qu'il dit, à ceci on reconnaît que celui-ci est un fils du malin. C'est écrit dans, dans le livre d'un de, de, de Jean. Un Jean. Regardez d'abord. Regardez. Je vais que vous puissiez voir cela. C'était absolument important. Un Jean, euh, au chapitre 2, je pense, 3. Je pense que nous allons nous retrouver là. Oui, c'est ça. Un Jean, Jean, Jean, Jean c est, c est, c est, je pense que c'était... Voilà. Un Jean, chapitre 3. Alors, nous lisons cela au verset, à, à verset, verset, verset, verset 9. Il nous dit, quiconque, un jean, ça, ça dit que donc euh, vers la fin, après un pierre, donc, un jean 3, 9, il dit, mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Pourquoi Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez là Et demain, dit écoutez bien. Il dit, mais, et, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors maintenant, écoutez bien. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, le diable a ses enfants, et puis Dieu a aussi ses enfants. C'est pour ça qu'on nous a parlé des livrets du champ. Le semeur est venu semer la bonne sémence. Est-ce que vous vous souvenez, frère? Et quand il a semé sa bonne semence, effectivement, dans le champ, comprenez très bien, frère, pour comprendre qu'il s'agit de ça. Donc, c'est ça qui détermine ce que vous êtes. Soit vous êtes un fils de Dieu, soit vous êtes un fils du malin. L'âme, l'âme, l'âme. Vous allez dire que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, regardez très bien, frère. Quand il a parlé des paraboles, du parabole du semeur, effectivement, et puis des livres de, de, de, de champ. Il dit, mais le semeur est sorti, mais il a semé son don La bonne semence. C'est clair, hein? Il est très bien, Matthieu, il est très bien. Il dit bien, le semeur est sorti pour semer la bonne semence. Regardez bien. Matthieu, chapitre 13. Je pense que c'est cela. Voilà. Voilà. Verset chapitre 13, verset 24. Il nous dit... Il leur proposa une autre parabole et il dit... Le royaume des cieux, Matthieu, hein, Est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Vous avez entendu cela Bonne sémence dans son champ. Ah oui, il dit... Il est et puis, on nous dit effectivement... Mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint et s'aima donc délivré Parmi les blés et Sanala. Alors maintenant, quand tu donnes effectivement la, la, la, la compréhension de cela, il dit, je ne dis pas ici, il nous fait comprendre cela. Oh voilà, tu dis ici que voilà. Et sinon, non, Voilà, Écoutez bien. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrés du champ. Vous avez entendu cela Écoutez ce qu'il dit. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme Qui est le fils de l'homme C'est bien le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, mais c'est le fils de l'homme, effectivement. Et puis, écoutez très bien. Il dit mais, il dit, mais, il dit, très bien. Et puis il dit, écoutez bien, Le chant. Le chant, c'est le monde. Est-ce que vous suivez? Le chant, c'est le monde. Et puis il continue en disant, effectivement, on dit dit Et la bonne sémence, ce sont les fils du. Voilà ici. Est-ce que vous comprenez Ce qui fait de toi un fils de Dieu, c'est ici l'action là. Maintenant, regardez très bien. Et puis il continue. Il dit, et il dit, la bonne sémence, il dit, la bonne sémence, c'est le fils du royaume. Et l'ivraie, c'est quoi Ce sont les fils du voilà, monsieur. Prêtez attention ma soeur, c'est important ça mon frère. Le champ c'est le monde, mais toi tu es où Tu n'es pas dans l'espace, tu es dans le monde. Ah oui, bien sûr que oui. Et dans ce monde alors là, il y a une différence qui doit se faire. Vous savez, Dieu a sa façon de faire les choses. Notre frère que je vous ai présenté, Antoine Nicolas Fine, il, il m'a écrit. Et puis quand je parlais avec lui, on a parlé plus qu'un peu tard. Ce jour-là, j'étais avec notre frère Marcelin qui était assis, on parlait. Et On a commencé à parler avec lui jusqu'à 23 heures. Il m'a rendu son témoignage de comment il a eu à pouvoir connaître les frères. C'est-à-dire qu'il avait donné un panier de fruits par sa maman pour qu'il donne aux voisins. Il arriva donc chez les voisins les voisins c'était qui donc le frère, la famille Moluira, et, et, et ils ont commencé à pouvoir parler et le faire était en quête effectivement parce qu'il avait été chez les mormons et tout ça et puis bon, ça travaillait dans le cœur et ça, ça, ça j'en sais pas effectivement c'est étonnant quand même de voir comment Dieu fait les choses et, et en parlant avec les frères Molora, ils ont euh, amené euh, Là-bas, donc à jean Et puis le frère Moulin en parla avec, euh, avec lui. Ils lui ont parlé effectivement de Frère Léonard ici, en lui disant, parlant, en rendant témoignage effectivement ici. Que Dieu le bénisse. Et c'est comme cela que notre frère Nicolas est, est allé, donc, pour au moins écouter une prédication sur le site YouTube. Quand il a écouté la prédication sur YouTube, il dit que je me suis senti bien. Il dit j'ai parce qu'il dit et puis il me parle pas la divinité Écoutez c'est ce que je vous ai raconté vous raconter pour que vous puissiez comprendre. Il me dit ah, c'est que j'ai besoin c'est que je veux être rebaptisé être baptisé parce qu'il dit j'avais reçu un baptême chez les mormons mais je sens que dans mon âme quelque chose me fait savoir que c'est pas correct. J'ai besoin d'être baptisé rebaptisé de la bonne manière. Je l'ai écouté. Il dit non seulement cela il me dit je veux aussi avoir le baptême du Saint Esprit. J'ai dit, dit, dit, Seigneur Jésus, c'est -ce extraordinaire. Il dit, quand j'ai écouté la parole et puis j'ai entendu les chants, j'ai dit, je vais être là. Qu'est-ce qui s'est passé Quand on entend quelque chose, je lui dis, dit, euh, je crois que ça va je lui ai dit, mais la profondeur appelle la profondeur. Parce qu'ici, ce n'est pas un endroit où les gens prennent plaisir à venir. Est-ce que vous comprenez vous savez, je lui ai dit une chose, j'ai dit, mon frère, vous savez, pour arriver à avoir la soif de quelque chose comme le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur te l'a déjà donné. Parce que tu me dis, tu as besoin de pouvoir être baptisé, puis tu veux, je me dis, mais la Bible dit que cette promesse est pour vous, hein, pour ceux qui sont au loin, aussi. Grand nombre que le Seigneur, notre Dieu. <rire> vous avez, je vous ai raconté aussi, ainsi, les papa de notre sœur euh... Anna, quand elle dit, a chanté ici, c'était un peu quand la soeur venait ici tirer le couteau. Hein? Son papa dit Je vais quand même venir pour quand même voir un peu, écouter d'abord la chose. Il était assis là-bas dans le fond. Aujourd'hui, il est parti, maintenant accroché ici, dit J'ai trouvé. Il dit, la parole qui sortait, il dit, je, je sens mon âme nourrie. Je sens mon âme nourrie. J'ai dit, mais Dieu a sa façon de pouvoir chercher les siens. Et quand ceux-là écoutent simplement pas la voix d'un homme, il dit mais mes brebis entendront ma voix. Ils ne souvent pas la voix d'un étranger. En fait... Sous nos yeux, Dieu est train de pouvoir faire des choses que nous ne voyons pas tellement très bien. Et tout ça en rapport avec ça. Est-ce que vous comprenez Alors, ici, soit c'est la foi, il fait que tu aimes la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est un don de Dieu. Et ça, ça fait de toi que tu es un fils de Dieu, ici, là. Ou soit, tu es incrédule. Regardez les choses, comment ça se passe. Les deux sont dans le même champ, le monde. Mais celui ci lui, son âme, il n'y a que la foi dedans. Parce que frère et sœurs, dit, mais quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire que naître de quelqu'un, c'est sortir de lui. Donc, si tu sors, vous savez, <rire> si tu sors de quelqu'un, c'est que tu étais dans cette personne. Mon fils était bien sûr. Ce qui était merveilleux, ce que je parlais à, à ma fille, Déborah, là-bas, j'ai dit, mais. Dit, quand, parce qu'il regarde Solomon, il dit, mais papa, Solomon, ses mains, c'est comme toi, ses pieds c'est comme toi. Quand je tâte ici, je sens que c'est comme toi. Et lui aussi, dit J'ai les pieds de un papy. Alors j'ai dit Mais c'est normal, Solomon était dans mes reins. Mais c'est la vérité, bien sûr. Parce que pour qu'il soit dans mon fils, il faudrait qu'il soit en moi. Mais c'est 100% vrai. Donc, pour que toi, tu sois un fils de Dieu, il fallait que tu sois en lui. Amen. Alors, on dit, mais quiconque est né de Dieu, quand Dieu est à manifester, il ne peut pas pécher, il ne peut pas douter. Il n'y a pas d'incrédulité en lui. C'est-à-dire que aime la parole de Dieu. Quand la Bible... <rire> dit oui et ponctue d'un amen il n'est pas dans la maison du Seigneur pour pouvoir chercher là où il y a des non, non, non, non, non, il aime écouter ce que Dieu dit c'est ça nature, alors regardez une chose qui est très importante pour que vous compreniez effectivement les deux choses c'est nécessaire mon frère Dieu a créé toutes choses par sa parole et nous remarquons une chose qu'effectivement, que, qu'est-ce que le Seigneur a fait d'abord aux disciples, effectivement Il leur a donné, mais c'est les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et comme ils l'ont reçu, effectivement, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quelle est la chose suivante qu'ils attendaient Le baptême du Donc le Saint-Esprit vient donner la vie à la parole. N'est-ce pas vrai Amen. Donc un fils de Dieu, il a la parole là. Donc, quand le Saint-Esprit descend, il traverse, il vient jusque-là. Alléluia! À cause de la parole qui est ici. Amen. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit va jusque dans l'âme. Et le Fils de Dieu est manifesté comme un Fils de Dieu. Mais livré, livré, ici, il n'y a pas de parole. L'Esprit vient jusqu'ici. L'âme reste toujours sauvage. Mmh. Et ça, c'est absolument important. Donc, ici, il peut bien prophétiser, il peut bien avoir des songes. Mais là-dedans, ah, ah n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Mais c'est ici, là. Je ne vous ai jamais. Oh, il dit dans Romain, tout ce que Dieu a connu d'avance. Alléluia. Il a aussi prédestiné. Mais ici, il est venu à me connu, c'est parce qu'il n'était pas des fils de Dieu. Amen. Mais ce que Dieu a connu d'avant, ses fils, il a prédestiné à être rassemblé à l'image des son Bien sûr. Amen. Oh frère et sœurs, la Bible elle est merveilleuse. Elle s'emboîte effectivement. Et les tableaux s'adressent. Oui, madame. Oui, monsieur. Nous devons comprendre, la pluie est très importante. Parce que pour prendre part à la pluie de la dernière saison, il faut d'abord la pluie de la première saison. Pourquoi remet la plante Pour quelle raison, mon frère Parce que la pluie qui est tombée pour la première fois, elle a fait germer ceci. Est-ce que vous comprenez Donc ceci doit croître doit continuer son processus. N'est-ce pas vrai Jusqu'à ce qu'il arrive à ceci. Est-ce que vous comprenez Donc la pluie de la dernière saison, elle ne vient pas pour autre chose. Elle vient pour la sémence qui a déjà commencé à pousser. Amen. Alléluia Donc il faut d'abord que la sémence commence. Donc il doit bénéficier de la première saison. Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire. Très nécessaire et important que vous compreniez que les choses de Dieu, Dieu a un programme qui suit et comme nous l'avons eu à pouvoir réellement hein, voir cela, nous revenons sur le, cet âge de l'église, juste pour que vous puissiez voir le parallèle et que nous puissions aller probablement rapidement là-dessus. J'espère, frères et sœurs, que vous suivez. J'espère, sœurs et jeunes sœurs, que vous suivez. Parce qu'il ne faut pas sortir d'ici avec un caractère de cochon ou de chien. C'est-à-dire que si vous suivez ce que vous allez comprendre, quelque chose de très important, ce que vous pouvez bien sauter, vous pouvez bien danser, mais si votre âme est sauvage, on voit les caractères de la personne par le respect et l'obéissance qu'il manifeste effectivement à l'endroit. Certainement, tu peux nous dire ce que tu veux. Oui, Dieu m'a montré, il n'y a pas de problème, mais les caractères que tu as. Amen. Parce que la pluie ne peut pas changer la nature de la personne. Non, elle ne change pas la sémence. Non, elle manifeste ce qu'est la sémence. Allez. Donc, être un fils de Dieu, ce n'est pas que tu l'es devenu, non. tu l'as toujours été, monsieur. Vous voyez, le Seigneur est en train de pouvoir nous amener à une clarté pour que tu n'aies plus le doute de savoir est-ce que tu es un fils de Dieu ou tu es une sémence du malin. Pour quelle raison Parce que nous arrivons à la fin. Vous savez, il a dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, on verra de nouveau, vous connaissez, hein? la différence, on verra de nouveau la différence Amen. entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, monsieur. Amen. Amen. Ah oui, la différence doit être marquée. Amen. Puis il a dit cela aussi dans le livre de Jésus, mais mon peuple ne sera plus jamais. Amen. jamais. Amen. Si la lumière paraît, c'est pour que... Nous puissions voir. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, tu dois te sonder. Quand tu prends les scènes d'écriture, il dit, vous savez, le Seigneur a eu à pouvoir moindre qui Saül, vous connaissez bien Un moins par Dieu. Saül. C'est ça, non C'est bien Saül, hein? Non, Samuel chapitre 16, c'est bien. 15 et 16 jours, c'est bien. Ça a eu, nous. Après oui. l'avoir oint, effectivement, elle était devenue roi, tout ça, on connaissait comment. Elle était même prophétisé. Et puis, Dieu dit à son serviteur, Samuel. Il dit Samuel, Samuel Rappelle Saül, euh, euh, ça, euh, ça effectivement. Dis-lui, euh, dis-lui, qu'il aille maintenant. Il dit c'est un nom. Je me souviens de ce que Amalek fille d'Israël. Parce que j'avais dit frère, ne jouez pas avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi je disais, même ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'on on comprenne qui nous sommes et avec qui nous avons affaire. Et Dieu l'impression comme s'il ne voit pas, mais il voit tout. Et alors il dit, je me souviens de ce que qu'Amalek fit donc à Israël. Quand il est sorti, qu'il était sur son chemin du devoir, parce qu'il avait dit Ne touchez pas mes rois. Il était devant, son peuple était protégé. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous connaissez cela oui. hein, Ils ont mal agi à, à l'endroit d'Israël. Oui. C'est là que oui. Voilà qui dit Bon, maintenant, je me souviens, maintenant, je veux maintenant agir. Toi, Saïd, sors effectivement avec l'armée, va chez les Amalécites. Ça a été clair. Il est une destitutura. Et les bébés... Je vais les lire effectivement avec vous. Parce que souvent on dit, ah Dieu, ah comment est possible? Oui, comment est possible? Mais est, en fait, Dieu, quand il dit quelque chose, je pense que c'est cela. On doit arriver à pouvoir un petit côté. Ah voilà. Wow. Mm -hmm. 1 Samuel chapitre 15, verset 1, il dit, 1 Samuel 15, verset 1, Samuel dit à Saül :« ce moi que l'Éternel a envoyé pour te moindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Vous entendez Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Quand on entend ça, ça veut dire que on doit simplement s'incliner. Qui peut contredire Dieu On l'a appris tout à l'heure. Frère, nous devons tout à Dieu. On peux dire, Seigneur, tu m'aides parce que c'est ceci et cela. C'est vrai. Donc, tous les domaines, nous devons, c'est nous qui devons à Dieu, en fait. Les corps que nous avons, les cœurs que nous avons, les jambes que nous avons, tout le tout ce que nous avons ici, on ne se l'est pas fabriqué. Est-ce que vous comprenez C'est toujours Dieu. Il a dit Ainsi, il dit, mais je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte, il dit, va maintenant, frappe Amalek. et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, Dieu est toujours clair, hein? et tu ne feras, et tu, et tu feras mourir, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Bœufs et brébis, chameaux et ânes. Donc, même les nourrissons. Vous connaissez les nourrissons C'est les bébés qu'on. Ah ben oui. Donc, Dieu a bien spécifié, il dit, même le nourrisson. On va dire, mais un bébé, il est innocent. Mais Dieu sait que Un petit amalécita deviendra grand amalécita. Ces sentiments ne sont pas nos sentiments. Il sait quand il te dit que ça, il faut tuer ça. Si tu es un fils de Dieu, tu obéis à ce que Dieu t'a dit pour moi à faire. Vous voulez voir la différence entre les deux Bien sûr que si Dieu fait ça, même si ça dépasse ta compréhension, fais ce que Dieu t'a demandé. Cela est le signe d'un fils de Dieu. Vous avez remarqué la différence Quand il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique là ton Isaac, et puis je dis bien, que tu aimes tant, eh bien, viens me l'offrir en sacrifice. On a, on a vu Abraham commencer à faire le deuil. Alors c'est pas possible, Dieu ne peut pas quand même pas. Je connais quand même Dieu, il enfin, ne même pas me demander mon propre fils. va même... Non, Abraham n'a même pas négocié. Abraham s'est levé. Frère et sœur, nous avons un jour, vous savez, si nous ne nous mettons pas dans la position qu'il faut, on, se met, on mettra ces gens à dire, Abraham, vous avez entendu parler d'Abraham, non est-ce que ton épreuve va être comparable à d'Abraham Abraham a pris son propre enfant, il est monté là-bas, il a pris les couteaux. Il ne jouait pas. Parce que Dieu lui a dit, tu le offres le dans le coin, effectivement. Frère, on doit bien réfléchir à ça. Il a placé son fils, il a placé les bois, il a lié son enfant. Son fils lui dit, mais père, où est où est, où est donc l'agneau pour les sacrifices Il dit, mais mon fils, Dieu se pouvoira lui-même. Il a lié son enfant. Oui, messieurs. Ça ne vous rappelle rien. C'est lui qui aime son père. Sa mère, son fils, sa fille, ses enfants, plus que moi, c'est fort, hein, n'est pas digne de moi. L'amour de Dieu est incomparable, n'est-ce pas Et puis, il ne t'épargne pas toi-même, il dit, mais celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi le retrouvera. Donc toi qui cherches des honneurs pour qu'on te voit, dis-moi, si toi tu meurs, c'est à ce moment-là que tu seras honoré. C'est vrai, non Qu'est-ce qu'on dit dans les Saintes Écritures La beauté est, la grâce est... Oui, oui, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui doit... Oh, voilà. c'est gris, hein donc vous, vous dites, ah, peut-être que nous racontons, c'est dans la Bible, là, Proverbe 31, c'est ça, non et, well, dans les scènes, de... alors il dit, mais même les nourrissons Et alors, il, il, il, il, ça lui arrive, effectivement, il voit les brebis qui sont grasses effectivement, les petits, ce sentiment s'est mis en avant, effectivement, et vous savez, c'est ça le grand problème, là. Toujours les peuples, toujours les gens qui sont derrière. Oh frère, oh frère, oh frère, c'est bien. Le même peuple là, en cas de problème, oh, nous ne nous savions pas qu'il était comme ça. Mais il s'est posé sur les tipoys, non ah, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas les tipoys, c'est les, les, les fauteuils qu'on met les rois sur les épaules des gens là, où le roi il est assis comme ça là. On le met dessus, tout le monde. C'est ça qu'on appelle les tipoys. Bon. Regardez, il est allé. Et puis il a ramené chez lui. Il est retourné évidemment en Israël, effectivement. Le Seigneur vint vers son prophète, Ça Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, mais Je ne réponds pas au moins ici d'avoir choisi Saül comme roi. Et Samuel qui les mettait il pleut, dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il cest Il dit, le Seigneur lui a dit, mais il ne fait toujours pas ce que moi je lui demande. Ce n'était pas seulement une fois. Vous voulez qu'on le lise Le Seigneur l'a dit. Vous vous souvenez non, cet homme-là était quand Dieu disait, il sort effectivement, il aime tellement que les hommes l'appelaient Il veut faire la, la plaisir aux hommes, hein. à la congrégation, aux frères, aux sœurs. Parce que quand tu dis quelque chose de sa part de Dieu, tu vois que la soeur qui te regardé, je t'aime mon frère, et puis demain il était vite tu dis, il faut que je trouve un moyen pour corriger. Corriger quoi Qu'il ne m'aime pas, ce n'est pas un problème. Amen, amen. Si déjà aujourd'hui, même demain, il ne m'aime pas, il ne va pas changer. hein moi j'ai commencé à changer tout le temps, c'est le son humeur. Mais me dit, bah, alors j'ai sais qui à ce moment-là Sœur, tu ne m'aimes pas Je te remercie. Il n'y a pas de problème, je continue mon chemin. Mais tu peux pas me changer. Mais lui avait un problème. Il dit, il fait toujours le contraire. ce que je demande, Et puis, et puis, ça dit, mais il me dit, mais c'est qu -ce qui. qu'est-ce qu'il en confie J'ai été clair en lui disant, tu ne tout, tu dis, mais va le voir. Un Samuel qui est en à la maison parce qu'on doit vite aller. « voir !» Et puis Samuel qui se lève qui voit effectivement là-bas. « Quand c'est la vie Samuel de lui dire, il court, Sois béni l'éternel, effectivement !» C'est ça, il dit à Samuel. Il dit « Je fais tout ce que l'éternel a demandé. tout ce que tu m'as dit, c'est fait, tout, tout, tout, tout. » Ça encore, Samuel il pleure dans son cœur. il dit « C'est pas possible, il ne comprend rien du tout. » Il dit « J'ai obéi ce que Dieu a dit, c'est écrit comme ça. » J'ai obéi, j'ai tout le Il dit, il dit bien, mon Dieu, j'ai je, je te de grâce, oui, il ne comprend pas, même pas. Il veut quand même dire, ah oui, je me répands. C'est toujours le problème. Hein. Quelqu'un, vous savez, un fils de Dieu se répand facilement. Il ne faut pas beaucoup d'explications, de géométrie, de ceci et cela, pour dire, oui, est-ce que vraiment moi, est-ce que vraiment moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, Il te dit simplement que la Bible dit ça, dit, bon, je reconnais. Je dois annoncer ça, je me répète, reconnaître. Mais s'il si faut lui expliquer 150 fois, pour qu'il puisse encore dire, bon, voilà, quand même, bon, pardon, hein, bon. On m'a expliqué, j'ai compris. Hein. Bah, C'est plus pour ne plus avoir de problèmes avec toi. Bon, pardon. Je te demande pardon. Il ne faut pas lui dire qu'il ne s'est pas demandé pardon. Je l'ai fait. Je vais l'arranger là. Pardon maintenant. C'est comme ça. <rire> Un fils de Dieu, il est d'abord brisé dans son cœur. Voilà que Samuel dit, mais il comprend rien, je peux même obtenir quand même le pardon pour lui, mais il est toujours dit, j'ai fait, j'ai fait. Mais il n'a pas accompli. Et puis il dit, bon, Samuel qui dit, bon, oui, je j'ai fait, j'ai accompli, et puis Samuel dit, bon, si tu as vraiment accompli, c'est comme ça que c'est écrit, hein? si tu as vraiment accompli, d'où vient donc les bellement que j'entends Parce qu'il était question de vouer tout par interdit. Les bœufs, les hommes, les femmes, les nourritions. Et même la gag en plus, tu l'as amené ici vivant. Tu me dis qu'il tu tout fait selon la parole de Dieu. Il dit, mais, il dit, mais, et, et, et c'est bêtement vient d'où Écoutez maintenant la réponse. Ah, mais c'est le peuple Non, c'est écrit comme ça. Vous voulez qu'on lise Vous voulez qu'on élise Vous voulez, vous voulez Bon, écoutez bien. Écoutez bien parce qu'on peut dire, voilà. Alors, écoutez bien. Verset 3. Donc, ça va 15, verset 3. Frère, on ne va, va pas arriver à la pluie de la dernière saison. Hein. Alors, verset 3, il dit Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis Saül donc convoqua le peuple et il en fit la, la, la revue à Télaïm. -té il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mis une embuscade dans la vallée, et il dit aux Kenyans, « Allez, retirez-vous, sautez du milieu d'Amalek, en fait que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek. Ça battit le bâti donc, effectivement, Malek, depuis Avila jusqu'à Shur qui est en face, effectivement, de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il dévoit par interdit, tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de sa seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Oh, tu n'avais pas fait la distinction. Mais lui, il fait, quand il regarde effectivement, sous l'influence des gens, hein c'est pour ça que le même peuple ici peut t'amener loin. C'est sûr et certain, frère. Ah, Maintenant, écoutez bien. Il dit ici. Verset 10, il dit L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Écoutez bien. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et il s'éleva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on le vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné en passant plus loin et il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, mais Sois béni l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Et Samuel dit, mais qu'est-ce donc que c'est bellement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ces mongissements de bœufs que j'entends, Saül répondit, ils les ont amenés des dans les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, en fait, les sacrifiés à l'éternel, ton Dieu. Et les restes, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit donc à Saül, arrête Et je dis, déclaré ce que l'éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel lui dit, mais lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu les chefs des tribus d'Israël Et l'éternel n'atteint-il pas ouin effectivement, pour que tu sois sur Israël roi sur Israël, l'Éternel t'avait fait partir, effectivement, en disant, « Va, aidez-vous pas par interdit ce pécheurs et de effectivement, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu es exterminé. »« Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ?»« Pourquoi t'es-tu jeté sur les bitins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Salé répondit, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel, j'ai amené à Gag et la et je ne pouvais pas dire les amicites, mais le peuple, a pris sous le bita des brébis et de bœufs comme prémices de ce qui devaient être dévoués, fait enfin, les sacrifiés à l'éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, mais l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la grèce des béliers. <rire> Donc nous comprenons que le problème, c'est à l'intérieur. Quand on entend la parole de Dieu, comme nous pouvons le voir et que nous réalisons aussi que lorsque la pluie descend, quand c'est la semence qu'on a mis dans la terre... Et qui doit arriver à pouvoir germer, on obtient effectivement ce que nous avons désiré. On a mis donc le maïs, on est venu ici dans les euh, chandeliers ici parce que nous parlions en réalité des enfants de Dieu. Quand on a vu les cercles effectivement, et puis l'âme effectivement, on a vu que dans les enfants de Dieu, il n'y a que la foi, l'obéissance. Mm -hmm. Et dans ceux qui sont des l'ennemi, effectivement, il n'y a que l'incrédulité. C'est pour ça qu'on voit, pour que nous puissions bien aussi réaliser cela tous, dans 1 Jean au chapitre 4. Je sais que vous vous sentez fatigué. Je veux m'arrêter. On arrivera certainement, si Dieu le permet, à la dernière pluie, ces jours. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Jean au chapitre 4 Regardez bien, pour que vous puissiez comprendre la différence qu'il y a en rapport avec l'âme. 1 Jean au chapitre 4... 1 Jean au chapitre 4. Voilà, je pense que c'est cela. Ah pardon. D'abord le trouver. 1 Jean au chapitre 4. Chapitre 4, 4, c'est cela, oui. Voilà, je nous dis ce Voilà, voilà, voilà. 1 voilà. Jean au chapitre 4. Qu'est-ce qu'il nous dit Verset 1, il dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous y êtes Amen. Verset 2. Reconnaissez donc à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Pour se déclarer de Jésus-Christ, il faut l'aimer, mon frère. Vous ne pouvez pas aimer Jésus-Christ si vous n'avez pas, vous, la semence de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que même l'apôtre Paul va très loin. Et quand il, a 16, il, dit, mais, il dit, mais quiconque n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ et la Bible, qu'il soit. C'est la semence du serpent. On peut chanter, on peut parler de Jésus, mais on ne l'aime pas. Vous direz, mes frères, tu exagères. Odyssée c'est quoi Dans tous les âges, tous les âges ici, il était dedans. Mais arrivé ici, il est dehors. Son église à lui, l'a rejeté. Et quand on parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est bien des individus, des hommes. Verset 3, il dit, et, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist, effectivement, dont vous avez appris la venue et qui maintenant déjà le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez compris ça veut dire que vous appartenez à Dieu. Il ne faut pas dire qu'elle a dit que nous sommes des divins Est-ce que Vous comprenez et Ça veut dire que vous êtes Dieu, donc vous appartenez à Dieu. Mm -hmm. Il dit, Amen. et vous les avez vaincus. Pourquoi Parce que c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous. Amen. Pas autre part en vous, dans votre cœur, dans votre âme. C'est lui qui est en vous. Et plus grand, c'est qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu, qu'est-ce qu'il fait vous. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute. Voilà. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de... Ouais. Voilà, monsieur. <rire> écoute. On se plaint toujours. On réplique toujours quand la parole sort, effectivement. Et vous connaissez plus que le pasteur. Parce que quand la parole sort, vous êtes docteur de vous-même. Alors, pardon, mon frère. Reviens un peu sur les, les, les trois sphères, là. Pour que vous puissiez comprendre, effectivement. Je vais terminer, je vais arrêter là, on continuera peut-être plus tard. Docteur de vous-même, ça, vous ça c'est la chair, c'est hein, l'extérieur. Mais c'est ici. Moi et moi et moi je suis et moi et l'esprit en fait parce que là vous êtes assis ah ben les pensées ne passent pas sur la chair les pensées ici pour que la parole descende ici il faut d'abord que l'esprit ah oui le problème c'est cette zone ici pour que la sémence descende là Maintenant, vous comprenez frère je termine hein? je vous donnerai un cœur et ferai quoi dit mais je donnerai aussi quoi un esprit donc il va ôter cet esprit là est-ce que vous comprenez Parce que ça, c'est l'embuscade, messieurs. Vrai. Nous étions non, parce qu'on est né dans le monde de la même manière que tous les autres. Mais avant qu'on ait il y avait quelque chose que Dieu avait placé là-dedans. C'est pour ça que tu ponctues d'un Amen à cause de ce qu'il y a dedans Mais cet esprit ici qui a été dans le monde, on a été des voleurs et tout ça. Ah, ça, ça nous empêche. Il faut donc une nouvelle naissance. Voilà. Donc tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Sauf un fils de Dieu. Pour avoir sa nature. Des fils et des filles. Des Dieu, Mon frère et ma sœur. Ce n'est pas du catholicisme mon frère. Et ici il s'agit de. La parole sémence. Qui pénètre dans. Là dedans. Alors là il peut nous parler que. Nous sommes. Donc, Il nous a engendré. Par la parole de la. Oui, messieurs. La sémence est descendue là. Tu ne peux pas rester tranquille, messieurs. Il y a un travail qui s'est fait là. Pourquoi Parce que la nature qui était enfouie ici, et doit sortir. Si nous avions le temps, mon frère, si nous avions le temps, et c'est la vérité, frère, nous verrons combien tellement est-ce puissant, glorieux. Dieu est tellement si grand, frère. Le plan de Dieu, c'est glorieux. Frère, tu ne voudras plus être pareil. Non et puis d'abord, savoir qu'il t'a fait, avant que le monde soit, il a fait de toi un fils de Dieu là. Donc ici, ça ne peut pas tromper. Amen. On pourra t'amener à gauche et à droite, tu reviendras là. Amen. Parce que ton âme à toi, Amen. Alléluia, Et entre les mains du Seigneur. Il n'a pas des pour être perdu, non, pour vivre. Amen. Parce que ce qu'il y a là, c'est la nature de Dieu. Ce qu'il y a là, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il y a là, c'est pour ça. Lui-même, il descend, il traverse tout ça. Jusque-là, il dit c'est terminé. Quand l'âme a été saisie par le Seigneur, tout suit. Amen. Amen. Amen. Hum. Amen. Tu ne vas pas dire sœur, sœur, sœur, sœur, sœur, allonge ta jupe, tu n'as même pas besoin. C'est si, ça, ici. Allumé dedans, tu n'as pas besoin de frapper tout le temps. Non, messieurs. Là-dedans, tout ça suit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle naissance. Quand on parle de nouvelle naissance, effectivement, ça veut dire quoi? Tu es né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle. Les choses anciennes sont? Toutes choses sont devenues? Voilà monsieur, donc le passé est passé. Tu regardes je et dis, mais oui, je le connais. Il courait dans les bois de nuit. Il était à la gare du Nord et tout ça. Ce n'est plus le même. Alléluia. Ce n'est plus la même personne. Non, celui-ci est un fils de Dieu. L'intérieur a changé. Le costume, on peut le changer. Mais l'intérieur, complètement changé. Quel est cet homme de Jésus Ah Alléluia. Que Dieu te bénisse, nous améliquissons. Rebecca, les vons-nous, nous allons prier.